Hello tout le monde, c'est Lucy Hearts Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de la Woodbox du mois de février. Alors, je la bête, voilà la petite Woodbox. Alors, je ne sais plus c'était quel était le thème de ce mois-ci, faut que je regarde une minute. Hein minutes évidemment, hein. il y a mon jeu qui m'appelle. <rire> bon, je ferai tout à l'heure. Euh, je crois que c'est sur Facebook. Oui, je l'ai sur Facebook. <rire> Est-ce que c'est de ce petit souci C'est juste que j'ai pas retenu le nom de la woodbox de ce mois-ci. Alors, voilà, ça c'est la woodbox. Power! Ce mois-ci, alors, alors, alors, on va pouvoir s'occuper de tout ça. Alors, euh, comment je l'ouvre déjà, celle-là Comment je l'ouvre oh, Ah, c'est bon, je l'ai. Évidemment, ça tombe, voilà un peu ce qu'il y a dedans. Donc, on a évidemment le petit livret. Ben, évidemment, il y a écrit Power. Ok, il y a écrit Power. <rire> juste besoin de regarder le livret. On regardera ça tout à l'heure. Histoire de faire un petit résumé. Alors, on va commencer à prendre le petit truc. Si ça veut bien sortir. Ah voilà. Alors, voilà, nous, nous avons une jolie petite figurine pop de Dragon Ball Z. Et on a la fusion Gotenks. Si je me souviens bien, c'est ma. Euh, ah, j'ai, ah, je sais, j'ai, les noms sur le bout de la langue. Euh... Je crois que c'est Goten et sans Goten et euh... Trunks. Oh, j'ai du mal à le dire son prénom. On va la sortir pour voir à quoi elle ressemble. Elle est mignonne quand même. Moi qui suis pas forcément un grande fan des figurines pop, je leur trouve mignon celle-là. J'aime bien. Donc j'espère que j'aurai d'autres petites figurines pop. Voilà. Et voilà la petite figurine. Elle est belle, hein Trunks, Gotenks. ouais. Euh oui. Est-ce que tu peux tenir ou bon. pas On est mal si tu veux pas tenir, hein Ok, <rire> Mais, ah, ça veut pas tenir. Évidemment. Bon, c'est pas grave. Je m'en occuperai tout à l'heure pour le ranger dans mes petites affaires. Donc, ça, on va mettre ça là. Luna. Tu as ma Évidemment, il y a toujours mes petite Luna qui est là. Viens, la plus. Tu peux pas te montrer la caméra? Allez. Non, ça va te faire voir. <rire> Donc, après, euh, on a le pince le petit pince mais je sais pas si c'est pas le, le pince bon, attendez je vais vous montrer un peu plus près quand même vous voyez pas forcément trop alors voilà le joli petit pince mais je crois que c'est euh, le pince pour euh, The Mask euh, le film je crois hein. je crois que c'est ça hein. Ou alors euh, je, je confonds avec autre chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais regarder. Je vais regarder ce que c'est. Ce, c'est ça. C'est dire que je suis douée. <rire> The mask. Si ça veut bien. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. C'est le pince du. du... De... The Max Mask. Oh là là, je ne sais plus parler. The Mask, voilà. Ah, en même temps, il faut dire que j'ai du mal à parler français en ce moment parce que je fais beaucoup de chat en anglais. Tiens, qu'est-ce que ça peut être ça Alors, oh, une jolie petite écharpe. On va la déplier. Ok. Mais je crois que c'est. Ah, mais je crois que c'est une... une écharpe de Quidditch. Pour, euh, et, euh, pour Serpentard, je vais me ça si c'est possible. Ah putain, j'ai même... pas le ciseau en plus là. Sinon, oui, regardez, ces urines, c'est recette. Ouais, donc oui, c'est pas euh, l'écharpe de la maison, c'est l'écharpe de la maison pour euh, le Quidditch. Elle est jolie quand même, franchement, j'ai trop joué ce cette écharpe. Je pense que je vais amuser à la mettre souvent cette écharpe. Surtout que même si j'aime beaucoup euh, Gryffondor euh, dans Harry Potter. J'aime aussi, euh, j'aime bien aussi euh, Serpentard Donc euh, voir cette écharpe là, même si c'est pour le Quidditch, euh, j'adore Franchement j'adore, c'est très bien euh, oui donc, on va mettre ça là Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Alors on a un truc comme ça Oh tiens, on a un petit truc d'art pour Sonic Enfin on a quelque chose en rapport avec Sonic Ça va sortir parce que ça on verra mieux sur c'est pas top c'est le plastique c'est pas du tout top, mais pourquoi ça colle Merci. Décollez-vous. Voilà. Voilà. On a vu euh, là, c'est Sonic. Est-ce qu'on voit tête et Sonic en bas En ombre Franchement, c'est joli, hein. Euh, visit Amazing Studio Place. See the light, Merci. And... Franchement, j'aime bien. En plus, j'aime bien Sonic aussi, alors je suis tout contente. Je suis toute contente. Mais après, il faut dire que pour le moment. Euh... Mon item préféré c'est évidemment les chars de Harry Potter. Alors qu'est-ce qu'on a là Ah, on a le dernier objet et c'est un shirt. Voilà. On peut, on peut sortir. Je suis qu'on en trouve. Euh, voilà. Ok Bravo j'avais mis à l'envers alors hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop Et le hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop la chaise tombe. C'est Semaine. franchement j'aime beaucoup j'aime bien ce petit t-shirt franchement il est très beau franchement il est vachement beau surtout que quand j'étais petite j'adorais regarder X-Men alors bon donc je suis hyper contente donc voilà donc euh, voilà le livret s'il vous plaît on va avoir le petit livret avant que je puisse donner mon avis dessus alors voilà donc évidemment on a une autre image pour euh, illustrer la Woodbox de ce mois-ci. Là, là évidemment il y a tous les routers. Des box de la semaine. de non, je Du mois dernier. Non non. Non du mois de décembre, pardon. Parce que je crois que le mois de décembre c'était Special Star Wars. Donc le mois dernier c'était euh... Ah mince je sais plus. Euh... Euh, old school je crois. Donc voilà, on a une jolie image de Dragon Ball Z là notre petit Sam Goku alors, alors alors alors bon évidemment là c'est la méga Woodbug de ce mois-ci hein. alors il y'a quoi pas de Kuni 2 en gros en gros on a son collecteur d'argent vidéo au calme sur PS4 après on a évidemment on a juste pour jouer à des jeux sans ordinateur parce que c'est je crois un ordinateur de gamer je crois oui, oui, en gros, euh, là, quoi. Elle est méga, énorme. Alors, oh putain, putain, mais pourquoi Non, putain, celui qui, qui sera tiré au sort, il, il aura de la veine, hein. Parce que pour les fans d'Harry Potter, il y a l'épée de Gaudric Gryffondor. qui est vachement belle, qui est en fait, je crois que c'est carrément une presque officielle, quoi. Qui coûte à peu près 230 euros, ben, donc... Celui qui sera <rire> sélectionné pour la Woodbox euh, au tirage au sort, hein, pour la Mega Woodbox, putain, il y a de la veine, hein, franchement, wouh Moi, ça m'arrivera jamais d'être tiré au sort. De toute façon, il y, y a tellement de milliers, de milliards de personnes qui euh, sont abonnées à la Woodbox, du coup, euh, ça tombera jamais sur moi. Alors, on va après on a des BD de X-Men. Je c'est ça. Ah oui, voilà, c'est ça, les BD d'X-Men. Après, on a une jolie figure de Dragon Z. Voilà, le, entre, Voilà, ouais, ok. En gros, c'est un truc de fou, ce qu'il y a dans le Mega Woodbox ce mois-ci. Je suis dégoûtée, je pourrais jamais être sélectionnée. Et pourtant, ça a l'air trop bien. Alors, évidemment, on a eu ce qu'il y a dans la petite place qu'on a eu tout à l'heure. Bon, évidemment, l'écharpe officielle d'Harry Potter, mais là, c'est pas celle-là que j'ai. C'est une version euh, serpentaire, je crois, c'est... Euh, L'écharpe de, de ceux qui sont les supporters de Serpentard pour, euh, pour le Quidditch, voilà. Après on a la tour officielle de Sonic. Et après évidemment on a le pin's de The Mask. Voilà. Donc faut que je regarde quelle est la box le mois prochain. Je sais pas où j'ai mon portable est là. Alors déjà.. Je vais déjà vous donner mes impressions. Alors, cette boîte, je lui donnerai un joli petit euh, 4,5 sur 5. Parce que franchement, il y a des trucs que j'adore dedans. Après, c'est sûr que mon petit item favori, c'est évidemment l'écharpe de Harry Potter. Parce que je suis une grande fan d'Harry Potter. Même si j'aime bien Dragon Ball Z et que j'aime bien X-Men, franchement, et Sonic aussi, j'aime bien. Harry Potter, c'est franchement une saga dont je suis hyper fan. J'ai pas non plus euh, des tonnes et des tonnes de choses en rapport avec Harry Potter, mais franchement, si je pouvais, euh, je, je ferais une chambre carrément euh, spéciale Harry Potter, quoi. Avec la tapisserie ou de la peinture, avec le euh, lit tout qui va avec. alors... Mais bon. Je n'ai pas. Mais bon, évidemment, euh, tout le monde a ses problèmes. Enfin, bref. On s'en fiche de ça, tant que cette woodbox, elle est vachement intéressante. Pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, Dragon Ball Z, Lord euh, Sonic. Et pour X-Men, franchement, c'est une bonne woodbox. Et moi qui aime bien un peu euh, toutes les licences que j'ai dans la dans cette woodbox, franchement, je suis hyper contente. Bon, après, c'est sûr que, comme je le dis et je le redis, mon item favori, c'est évidemment le que je pourrais mettre. Maintenant, quand je veux, comme ça, j'éviterai de mettre une méchant pourrie. Donc, euh, je voulais voir quelle est la woodbox du mois prochain. Alors, laissez-moi voir. Euh, sinon je regarderai directement sur le site, Alors, parce que je préfère quand même vous dire ce qu'il peut y avoir dans le bootbox de mon prochain quand même, pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Rélancez les frais en cours. Alors, apparemment, comment le tambour le... Ouais. le thème de la Woodbox du mois prochain sera Discovery. Donc, il y a quoi Ah, putain Ils vont pas se foutre de nous, hein Alors, dedans, il y a Pokémon, il y a Doctor Who avec Jurassic Park, et évidemment Assassin's Creed, franchement. Je suis impatiente de voir à quoi va ressembler cette Woodbox le mois prochain. Ça me tarde, franchement. Que ça a l'air vachement intéressant, surtout qu'il y aura du Pokémon, du Jurassic Park, Doctor Who, et Assassin's Creed, parce que j'avais, en plus, je connais un peu tout. Alors, Pokémon, je regardais ça quand j'étais petite. Donc, ça va me faire, euh... oula, je vais être hyper nostalgique, je crois. Après, pour Doctor Who, j'avais regardé jusqu'à la saison 2, mais après, vu que je n'avais plus mon abonnement Netflix, j'ai pas pu le suivre. Je continue, parce que je me rappelle même plus à quel épisode je suis. Jurassic Park, ça m'a bercé aussi quand j'étais petite. Et Assassin's Creed, je le connais surtout de nom. Mais pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque de m'acheter les Assassin's Creed pour pouvoir y jouer. Franchement. Franchement, c'est vraiment intéressant ce qu'il y a. Le Mega Woodbox du mois prochain. Wow. wow. Le Mega Woodbox Discovery. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans Histoire que je vous tease un peu. Alors, ça Jurassic Park. Du T-Rex, ouais. Donc, il y aura Far Cry 5. On a un drone. On a le jeu Monster Hunter World Edition Collector sur PS4. En gros, il y a plusieurs jeux, quoi. Far... Ah non, Far Cry. Non, non, non, ça être, euh... ah, non, non. Euh, Alors, Statue Jurassic Park Break Out T-Rex. Far Cry 5, Edition Collector The Phaser sur PS4. Oui. Drone Parod Bebop The Power. Monster Hunter World Edition Collector sur PS4. Console Nintendo New 3DS XL, Edition Super Nintendo avec Pokémon Ultra Lune Edition Collector sur 3DS. Wow. En gros, il y aura deux, presque plus de 2000 euros de cadeaux. j'ai vu Mon dieu C'est pas moi que ça arrivera de tirer au sort pour une méga woodbox, franchement. Ça arrivera jamais. En tout cas, ceux qui vont, qui seront tirés au sort pour les méga woodbox, les méga woodbox, franchement, ils sont euh, très chanceux. Méga méga méga chanceux. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, que je vous aurai pas trop ennuyé. Sur ce, je vous dis, ciao, bye, tout le monde.